Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission où je vous raconte l'envers du décor des salles de cinéma ou comment parfois un petit caillou ou un tout petit quelque chose peut se mettre dans un énorme engrenage et se transformer en une avalanche qui fait qu'on se retrouve à ne pas bosser pendant un certain moment euh, Je vais vous placer le contexte pour vous visualiser ça parce que ça a été un contexte très particulier et je trouve que ça représente bien à quel point on n'a pas tous vécu la crise du Covid de la même manière. Euh, je vous place la base de tout ça. Donc en gros, nous sommes en février 2020. Euh, J'ai eu mes vacances. Et au retour de mes vacances, il bah, y avait un truc qui avait pris une certaine proportion, qui en a pris encore plus et qui du coup s'est imposé comme un événement majeur de notre histoire, très clairement, et qui a fait que notre pays a dû se confiner. Je ne vais pas réévoquer ce que c'est, vous voyez très bien ce que c'est. Mais du coup, pour moi, ça a été le point de départ de quelque chose d'assez atypique. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler par intermittence et à avoir fermeture, ouverture, fermeture, réouverture, etc. Et ben moi, de mon côté, je me suis retrouvé en fait à ne pas travailler pendant quasiment un an et demi. Pour la simple et bonne raison que le cinéma où je travaille a eu un petit souci. En gros, courant mai... Il y a tout le monde qui a commencé à voir l'espoir d'une réouverture, un petit peu de tout et ça a commencé à doucement se mettre en place. Ça a commencé par les magasins, ça a suivi par les restaurants, puis les lieux culturels et ainsi de suite. Et en fait, on a eu une réunion d'informations en interne, c'était courant euh, mi-juin, c'était je crois quelques jours avant la réouverture et en fait, c'était passé quelque chose d'assez bizarre quelques jours avant, c'est-à-dire que en fait, on a une grande verrière à l'entrée de notre cinéma où on met régulièrement des affiches, soit en rapport avec des films, soit en rapport avec des événements culturels de la région. Et en fait, cette verrière s'est visiblement pris un petit impact et il y a carrément un énorme carreau d'un bon mètre sur un mètre cinquante qui a éclaté et ça faisait un gros trou. Et Genre un trou où il y a un bon gros courant d'air et où du coup, bah, ça fait qu'on n'est pas sûr que la structure soit parfaitement en place et que bah, tout puisse tenir parfaitement. Et donc, du coup, pendant notre réunion d'information, qui devait être la réunion d'information de la réouverture des salles sur quel allait être le protocole sanitaire, comment on allait accueillir les gens, comment on allait projeter les films, etc., les séances et tout. Et ben, nous, ça s'est transformé en bonjour. Euh, ben, on ne va pas reprendre le boulot tout de suite. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va le reprendre. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas bossé de février 2020 Jusqu'à mi-mai 2021. Donc ouais, moi de mon côté, euh, j'ai eu, eu un cadre de vie assez étrange pendant un an et demi où je me suis retrouvé à ne pas bosser et à ne pas savoir quelle allait être la perspective en fait de reprise de mon travail. Et c'est très bizarre en fait ce genre de moment-là parce que c'est vrai qu'on a tous un petit peu évoqué au travers de notre relationnel par rapport au Covid ou par rapport aux salles de cinéma, la manière avec laquelle on a vécu en fait tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau emploi, c'est quelque chose de très atypique de savoir qu'il euh, y a les autres qui se remettent au boulot et nous on reste dans cette espèce de phase un peu étrange où justement on, on ne reprend pas le boulot et on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre le boulot. Et en sachant que ça n'est pas de notre bon vouloir, on ne sait pas du tout pourquoi ou comment ou quoi qu'est-ce. Et on se dit simplement, ok, je suis dans un moment un peu bizarre où je ne sais pas quand est-ce que je vais me remettre à travailler, mais bon... Sait-on jamais Et c'est dans ce genre de moment-là que j'arrive vraiment à identifier ceux qui se sont retrouvés justement dans cet entre-deux, comme par exemple les boîtes de nuit qui se sont clairement retrouvées dans cette situation-là, où justement on ne leur donnait aucune perspective et on ne savait pas réellement à quel moment ils allaient pouvoir réouvrir et à quel moment ça allait pouvoir tout se remettre en place parfaitement. Et du coup, je me suis beaucoup identifié à ces personnes-là lorsqu'on a eu cette situation, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier de se dire « Ok, financièrement ça va, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais me remettre à travailler ». Et je sais pas surtout, est-ce qu'à un moment, je vais avoir à nouveau un mode de vie assez classique Et ouais, ça a été très bizarre. Donc ouais, donc vous voyez un petit peu l'année et demie dans laquelle, où justement, j'ai pas mal bossé sur beaucoup de vidéos, et où je me suis beaucoup investi justement là-dedans. Bah, C'était en fait parce que j'avais pas grand-chose d'autre à faire à côté, soyons sincères. Et je me suis mis à bosser sur plein de petits trucs à gauche et à droite, justement parce que j'avais besoin d'occuper mon temps. Parce que... Ben, j'avais pas du tout de perspective par rapport à la reprise de mon boulot ou des choses comme ça pour vous donner un ordre d'idée c'est carrément une période en fait où j'ai fait un truc que j'avais pas du tout prévu de faire mais où du coup je me suis dit si tu veux le faire maintenant faut le faire j'ai passé mon permis parce que je n'avais jamais eu l'occasion ou l'envie de passer mon permis et là dans ce moment là eh ben, je me suis dit ok t'as rien d'autre à faire vas-y passe ton permis donc voilà je l'ai vécu un peu bizarrement cette crise du Covid, mais voilà, c'était pour vous donner mon petit ressenti et surtout vous raconter quand même comment un cinéma, mine de rien, est resté fermé pendant euh, un an et demi. Ce qui est une sacrée longue période pour une salle. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, comme d'habitude, et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans l'ombre des salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.